Thank you. Jean-François, qu'est-ce que vous faites Ah, les filles oh, oh, Ça va vous plaire On installe un cinéma dans la cour pour toute la semaine Wow, wow génial. génial Alors, on va voir quel film Non. Nom de code incognito avec Cynthia Sum Euh, connais pas hum, Connais pas Nom de code incognito C'est le dernier film de Cynthia Sum C'est mon actrice préférée Ah oui, c'est vrai Oh, c'est fou Moi aussi, je l'adore Et voilà comment on projette un film. Vous avez des questions ah, J'ai failli oublier. Le cinéma installé dans l'école cette semaine sera gratuit pour les élèves. Alors profitez-en oui On se calme On se calme Et si je proposais à Sébastien d'aller au ciné Comme on aime bien Cynthia Somme tous les deux... Ah oui, j'avais oublié, c'est fou Vous avez la même actrice préférée Ouais, je dis ça, je dis rien Allez Claire, vas-y, faut pas attendre Je sais, peu. Tu vas voir, il va accepter, c'est obligé Bon, on y va ah si, c'est vraiment la cata, regarde <coughs> Sébastien euh, Ça te dit d'aller au cinéma avec moi mercredi Au cinéma mercredi avec toi Ah, ben non, désolé Ah, euh, d'accord, salut <rire> Non mais t'as vu sa tête hein <rire> Oh franchement, quelle idée de porter des lunettes aussi <rire> Oh, <rire> <rire> Ouais, un vrai gâchis mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller voir le film. Ah bon Alors pourquoi t'as dit non à Claire Ben, parce qu'elle me proposait d'y aller mercredi. Et moi, le mercredi, j'ai basket. Mais t'aurais pu lui proposer d'y aller un autre jour Ah ouais, mince J'y ai même pas pensé. À moins que... que t'aies les chocottes d'aller au ciné avec une fille. Ah, n'importe quoi. <rire> J'arrive pas à croire qu'il est refusé. Il doit avoir une raison. Il ne t'a rien dit mais peut-être qu'il a déjà vu le film J'ai plus envie d'en parler. Oh la pauvre. Alors, qui j'imite là <rire> <rire> Coucou les filles Coucou Claire Oh T'as oublié tes lunettes Oui bah... Ah, Désolée En fait, euh, hier je suis allée chez l'ophtalmologue op... l et euh, il m'a dit que j'avais pu aller porter. Chouette, hein hmm. oh. Allez, on passe aux mathématiques. Ouvrez tous votre livre à la page 38. Ton livre de maths, pas de géo. Ah bon Oh, zut. Claire, viens au tableau s'il te plaît. Tu vas faire le premier exercice. Oh, oh. Mais t'es aveugle ou quoi euh, Désolée. Bon, cette fois, Claire, prends bien le temps de compter. Alors, combien de côtés Euh... Douze. Euh, <rire> Mais non. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, je crois comprendre ce qui ne va pas. On en discutera à la fin du cours. Ça va être splendide Claire, hein il faut vraiment que tu remettes tes lunettes Mais arrêtez avec ça, la maîtresse vient de me dire la même chose Mes yeux vont bien, c'est mon ophtalmologue qui me l'a dit Attention <rire> Ouais, c'est peut-être ton ophtalmo machin là qui a besoin de lunettes hmm. Bon Claire, dis-nous ce qui ne va pas en fait, Sébastien n'a pas voulu aller au cinéma avec moi à cause de mes lunettes. Il me trouve hideuse avec. Quoi C'est pas vrai Ouais, ben bah, c'est plutôt lui qui devrait porter des lunettes. Il verrait que t'es très jolie. Avec ou sans lunettes d'ailleurs. Ouais, peut-être. Je vais aller lui dire que ça ne se fait pas. Ouais, et moi je vais lui demander s'il s'est bien regardé avant de critiquer les autres. Non, non, surtout pas. S'il vous plaît, les filles, j'irai moins que vous n'allez rien dire. Toi, euh, Bon, euh, d'accord, je promets. Allez, on rentre. On fait la route ensemble Non, c'est bon. Je préfère être un peu seule. À demain, les filles. <rire> oh, oh, oh, oh, elle est quand même franchement mieux sans ses lunettes. Hein. T'es pas d'accord C'est vraiment super nul de... Martine, t'as promis de lire des... des magazines comme ça, là, c'est... Me demande pas... Moi, je comprends rien aux filles. Oh, C'était super long ce devoir de Géo. En plus, j'ai failli l'oublier dans ma chambre ce matin. Oh, regarde avec qui est clair. On fait comme ça alors. Euh, dis, t'as pas changé quelque chose Ta coiffure, c'est ça euh, Peut-être. Julie oh, Ah oui, pardon Sébastien m'a invité au cinéma Il veut même qu'on aille manger une glace avant oh, du coup tu vas pouvoir remettre tes lunettes Ah bah ben non, quand je les avais, il me trouvait moche Alors que maintenant, il m'invite au ciné. Alors c'est décidé, plus de lunettes, jamais Ah oui, et comment tu vas faire Tu vas enchaîner les catastrophes T'as vu ce que ça a donné hier sans tes lunettes Claire, réfléchis, tu pourras même pas voir le film oui. Oh, c'est pas très grave. J'écouterai les dialogues. J'y vais surtout pour être avec Sébastien, en fait. Ah, Claire, tu peux me rendre un service et aller taper cette brosse contre le poteau, s'il te plaît. Quoi? Mais, mais qu'est-ce qui vous prend oh, ah, Désolée. Oh, son rendez-vous avec Sébastien va être catastrophique. Alors on va l'aider. Mais discrètement. <rire> Quelque chose de sympa à l'école. Oh, bah, tu es bien gentille, oh. ma petite fille, de venir me tenir compagnie. Oh, oh. alors dis-moi tout. Ce cinéma, il est où Je m'excuse, je dois y aller. Le film ne va pas tarder à commencer et. Euh... Eh bien, je veux bien que tu m'y emmènes. Oh. Ça me fera de la distraction. Oh. Qu'est-ce qu'on fait Je sais. Oncle Jeff, attends. Salut les filles. Alors, vous venez à la séance de ciné tout à l'heure Euh, non Euh... Mais... Euh... euh si Enfin... Euh, bon... Euh, en fait, je voulais savoir si tu pouvais accompagner Madame Huguette au cinéma Elle veut voir le film Ah Une cinéphile de plus <rire> C'est super ça Je m'en occupe Oh là là Hé hey, Salut Claire Désolée, il y avait du monde chez le marchand de glace Non, c'est pas tes cheveux. T'as changé un truc, mais j'arrive pas à dire quoi. Hé, hey, regarde qui vient. Euh, euh, coucou, ça roule Mais qu'est-ce que... Oh, ça, là Oh, oh là, là, là, là, là. Eh ben, t'es cool, toi. Parler comme ça à Monsieur Pichon, fallait oser. C'était Pichon oh, Ben oui, qui voulais-tu que ce soit <rire> Bonne séance Oh zut, j'ai oublié de prendre un programme Tiens, garde-moi une place, j'arrive hein Mais, bah, où est Claire Ah, la voilà Merci, c'est gentil mmh, Pas encore T'as pris froid ou quoi pour avoir une voix aussi enrouée eh ben, je sais pas oh. très gentil ça ma petite fille Bah, tu m'as pas gardé de place Et mon popcorn, tu lui as donné euh, euh... en fait... Euh, euh, oh. oh là là là là là, là. <rire> ah Alors, vous aussi, vous venez voir le film d'horreur Cynthia homme, avec ses lunettes affreuses sur grand écran, vous imaginez quelle angoisse <rire> C'est pas le moment, Rico On est en pleine situation de crise, là Ah oh, oh oui, effectivement, quelle horreur oh. Mais c'est pas le moment, quand même Attends, Rico C'est quoi cette histoire de lunettes C'est pour ça que vous rigoliez l'autre jour à l'école Ben ouais Tu pensais à quoi Je te prends ça Hé hey, Qu'est-ce que... Et aussi ça Je te rembourse après, promis C'est officiel je comprends vraiment rien aux filles. Coucou! Tiens! Merci! Cool! Et toi? Regarde ça. Oh! Mais c'est pas possible! Elles sont horribles, ces lunettes! Alors là, je suis d'accord. Ils auraient pu lui choisir une jolie monture. Un peu comme les tiennes, quoi. Mais oui, c'est ça! T'as plus tes lunettes? Pourquoi tu les portes pas Elles te vont bien pourtant. C'est vrai oh, Je pensais que... Oh. Bon, ben, je crois que tu peux les remettre maintenant. <coughs> Votre attention, s'il vous plaît. Le film va bientôt commencer. Bien Claire, il y a deux places là. Oh mince, j'allais oublier de mettre les miennes. Les tiennes Bah, mes lunettes. Tu savais pas Je les porte juste pour regarder la télé ou, ou au ciné.